Bonjour à tous, c'était Manuel pour le French Libertarian, représentant officiel du complot néolibéral mondialiste. Le jour, je suis comme Bruce Wayne, je gagne beaucoup d'argent dans une grosse compagnie américaine. Mais la nuit, j'enfile mon costume de Batman pour aller combattre les injustices dans les commentaires Facebook et faire des vidéos sur l'économie et la politique. Mon objectif est d'apporter un point de vue radicalement différent sur de nombreux sujets d'actualité, puisque le paysage politique est dominé par des euh, pseudo-scientifiques, par des prophètes de malheur et par des populismes en tout genre. Et que ce soit à gauche, à droite ou les nouveaux populistes comme euh, le Front National en France ou Donald Trump aux états unis euh, au final ils cherchent tous un peu à la même chose, ils cherchent tous à vouloir contrôler Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on mange, avec qui est-ce qu'on échange, avec qui est-ce qu'on peut se marier, qu'est-ce qu'on peut acheter, où est-ce qu'on peut se rendre, quelle religion on a droit de pratiquer ou pas. Pour caricaturer, la gauche veut que vous ayez peur de ces vilains patrons, qui vont exploiter les salariés, euh, alors qu'à côté, la droite veut que vous ayez peur de ces horribles musulmans qui vont conquérir l'Occident. Au milieu de tout ça, j'essaye d'apporter des réponses complexes et nuancées à des questions qui sont complexes et nuancées, au lieu de simplement de créer des boucs émissaires. J'essaie d'apporter euh, des profs scientifiques au lieu de parler d'anecdotes personnelles, et je pars d'un postulat qui est, pardon pour le gros mot, libéral. Euh, vous savez, cette idée absolument barbare que les droits de l'homme, c'est quand même important, et que les politiques devraient pas pouvoir les restreindre en fonction de leur bon vouloir, parce qu'ils ont une sorte d'humeur. Que l'on parle du chômage, de l'immigration ou du terrorisme, vous pouvez être certain d'une chose, c'est que les politiques vont vous mentir autant qu'il faudra pour vous convaincre d'abandonner vos libertés et de les laisser prendre contrôle d'absolument tout. L'économie par exemple est une science qui est très complexe et qui très souvent va à l'encontre des intuitions qu'on peut avoir sur le sujet. Et ce que j'essaye de vous apporter c'est des éléments de compréhension pour que en tant que citoyen vous soyez capable de reconnaître quand un politique essaie de vous rouler dans la farine. Le French Libertarian se décline en trois versions. Vous avez cette chaîne YouTube, vous avez un podcast qui est disponible sur iTunes et sur Soundcloud, et vous avez aussi un blog que j'alimente plus ou moins régulièrement. C'est d'ailleurs un projet intégralement bénévole. Euh, je ne fonctionne ni grâce à une su quelconque subvention d'État, ni grâce au lobby bancaire, ni grâce au Madef, mais intégralement grâce à vos dons. Donc si vous aimez ce que je fais et si vous voulez en voir plus, eh n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Tipeee pour me faire un don. Et c'est un petit j'aime pour le petit chat, sinon le petit chat.